Je dateur en français, je joue la maîtresse bourrée. Bonjour les élèves, nous allons commencer à faire les maths. Attendez, je bois un clou, un coup, glou, glou, glou. Alors, on va faire les maths, après, on va faire le français. Blouf. Oh, désolé, j'ai bu un petit coup, les enfants, vous le direz pas à vos parents. Je date en français, je joue le vendeur de vin énervé. Bonjour, que désirez-vous? Un vin rouge ou un vin blanc? Ça fait trois heures que vous êtes dans le magasin, et vous n'avez toujours pas choisi. Alors maintenant, ça commence à bien faire. Vous choisissez ou vous sortez de mon magasin. Alors, vous allez prendre quoi? Rien, vous préférez partir? Bah, ben, partez! Je datais en prof et je joue la nouvelle prof de maths. Bonjour les élèves, asseyez-vous. Nous allons commencer par faire des mathématiques. Alors, euh, Maxime, 2 plus 2, 4, oui, bravo. Léa, 4 et 4, 8, c'est bien Léa. Et Julien, là-bas 8 et 8 Tu sais pas quoi, tu sais pas On a révisé Et tes devoirs, tu les as faits ou pas Tu les as pas faits Ben tant pis, t'auras 0 sur 20 comme d'habitude La terre au français, je joue la caissière désagréable. Bonjour, que voulez-vous Euh non, je ne peux pas vous prendre sur ma caisse. C'est écrit fermé. Je vous ai dit que c'était écrit fermé tout à l'heure. Regardez bien sur le panneau, c'est écrit caisse fermée. Maintenant, voilà, arrêtez de m'emmerder, parce que moi, je pars en pause, je vais aller manger. Ok, c'est écrit fermé. Vous passez avec ma collègue, qu'elle est là-bas, à la caisse numéro 5, et vous me saoulez plus. C'est écrit fermé, c'est fermé. Moi, je prends ma pause, je vais manger, c'est tout. Je dateur au français, je joue la poissonnière. Bourré, bonjour madame, que désirez-vous 3 kilos de crevettes avec ceci, 5 kilos de moules, ok, avec ceci, 3 crabes, ok, 3 crabes, tenez madame, quoi, c'est pas ça comme commande Vous m'avez demandé ça, oh. quoi, c'est pas ça, je suis pas bourré.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 Hé, hey, les enfants, c'est bientôt fini, là J'ai dit d'arrêter de vous chamailler. Je, vous voyez pas que je conduis Bon, Kevin, tu vas rendre tout de suite le jouet à ta soeur. C'est pas pour toi que je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour elle. Je l'ai acheté pour Emma. C'est pas acheté pour toi, Kevin. Tu lui redonnes. Et t'arrêtes de la faire pleurer. Parce que moi, on va rentrer à la maison, tu tu vas aller dans ta chambre sans manger. Tu commences à, à m'énerver, là. Je te préviens, t'arrêtes un peu. Je conduis Tu retiens le jouet à ta fin et tu t'es, Tu te calmes Je date en français, je joue le kiné bourré. Bonjour, monsieur. Vous, vous venez pourquoi? Alors, pour votre genou. Attendez, je vais regarder. Alors, qu'est-ce que vous avez, monsieur Cette moi voir on voie vingt petite... En torse. Attention, je vais commencer le massage. Ne bougez pas, monsieur. Euh, euh, attendez, je bois un coup. Euh, euh, euh, désolé, monsieur. Je suis pas bourré, non. Arrêtez de me dire que je suis bourré, je vous préviens. Vous sortez. J'ai d'acteur en français. Je joue le boulanger. bourré. Bonjour, madame. Que désirez-vous Une baguette de pain avec ceci. Trois croissants avec ceci. Ça sera tout alors. Je note. Trois croissants. Mm. Attendez deux minutes. Et une baguette. Quoi Je me suis trompé de commande. Oh, attendez, je regarde. Ah oh, oui, je vous ai donné du pain coupé. Oh, je me suis trompé, je devais vous donner vos croissants. Attendez, je reviens. Je terre au français. Je joue la maman qui en a marre que son enfant joue aux jeux vidéo. Bon, l'air on va manger. Kevin, tu vas descendre. T'es toujours avec tes jeux de brin, là. Tu veux que je te que je te la jette ta PlayStation et eh ben, je prends, j'ai ouvert la fenêtre, je vais la faire voler en l'air ta PlayStation. Tu Je te préviens, tu descends pas, ça va finir mal. Tu descends, je dis. T'arrêtes un peu, tu descends. C'est moi qui commande. Et ben ta PlayStation elle va voler en l'air. Je date en français, je joue le cuisinier. Alors dépêchez-vous, alors trois côtelettes, quatre super quatre patates. Je date en français, je joue le vendeur au marché. Bonjour à tous. Un slip acheté, le deuxième slip offert. Dépêchez-vous. En promotion. Un slip acheté, un slip offert. Toutes les couleurs disponibles. Dépêchez-vous. 5 euros seulement. À ce prix-là, c'est donné. Approchez, approchez. Je date en français, je joue. Le fromage est bourré. Bonjour, que voulez-vous Alors, un camembert, avec ceci. Du chèvre, avec ceci. Ça sera tout Oh, je me suis trompé de commande. Attendez, je reviens. Glou, glou. Euh, alors, euh, c'était quoi déjà Alors, du chèvre, avec ceci. Un camembert, euh, c'est lequel déjà de fromage Celui-ci et celui-ci, 8,50€ s'il vous plaît, tenez, merci. hors oh, Je date en je joue la maîtresse qui découvre un élève bourré. Ah, salut les élèves, assignez vous nous allons commencer le cours. Kevin, qu'est-ce que tu as dans ta main Une bouteille de voca, tu passes ça tout de suite Tu vas chez un CPA tout de suite C'est quoi de ça, t'as pas... en français, je surprends mon enfant qui a volé dans un magasin. Kevin, c'est quoi dans ta poche Qu'est-ce que tu as mis dans ta poche J'espère que tu n'as rien volé au magasin. T'as volé quoi, au magasin Fais-moi voir c'est quoi dans ta poche. C'est quoi ça De où tu vas le paquet de gâteaux? T'en as, as ta maison des paquets de gâteaux Tu vas venir avec moi, on va rendre le paquet de gâteau que t'as volé au magasin. Je tiens à pas à voir des histoires pour toi T'arrêtes un peu de voler Fais voir ta deuxième poche C'est quoi le salon dans ta deuxième poche T'as volé quoi encore Une paire de chaussures Allez, on va tout de suite au magasin Rendre ce que t'as volé Je suis en français je joue le guide touristique. Bonjour mesdames, bonjour messieurs Nous allons commencer la visite Alors, ça c'était la chambre de Napoléon. Regardez, une très belle chambre, vue sur le jardin. Eh hey, madame, qu'est-ce que vous faites Euh, on s'allonge pas dans le lit. Euh, non, on s'allonge pas dans le lit. Soit que vous continuez la visite avec nous, ou soit que vous sortez. Mais on s'allonge pas dans le lit, c'est quelque chose de très rare. Vous arrêtez Mais ben, vous dégagez, vous voulez partir, vous dégagez, allez je date en français je joue le fromage énervé bonjour que désirez vous alors un chèvre avec ceci un gouda ok avec ceci un mimolette ok avec ceci. dépêchez vous j'ai pas autant vous ai dit vous allez vous dépêcher de finir votre commande j'ai pas que vous j'ai plein de clients derrière qui attendent depuis une heure il a pas que vous dans le magasin dépêchez vous bon vous voulez réapprendre Vous sortez. Allez, oust